Ping. Ping, ping, ping. Bon, euh, ce soir à 21h j'ai entraînement euh, donc s'il vous plaît ne polluez pas mes ondes cérébrales bon, avec vos conneries trop longtemps Les ondes cérébrales. parce que je vais avoir du mal à me concentrer bon, le